j'avais la flamme d'âme sur mon décor qui est juste là du coup bah je suis sur mon lit Ça passe pas du tout, genre mais pas du tout. Est-ce que c'est possible que jamais ça ne passe Combien de fois j'ai reçu ça dans ma boîte mail et dans mes DM Insta Donc si vous ne savez pas sur Instagram, j'ai lancé un truc, c'est vous m'envoyez vos petits problèmes en message privé et moi je les publie sur mon Insta en anonyme et les gens vous aident à régler vos problèmes, etc. Vous choisissez les questions à poser. Mais pour ça, il faut me suivre sur Insta si ça vous tente. Et du coup, bah cette question, je la reçois quand même assez souvent. Et la réponse à la question qui demande est-ce que c'est possible que ça ne passe jamais Et la réponse est oui. Et ça s'appelle le vaginisme. C'est quoi le vaginisme Oui, j'ai pas le budget pour avoir des monteurs donc je fais les jingles à la main. Alors aujourd'hui toi et moi Pépé on va parler de vaninisme du vaninisme voilà. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça toi Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet que personne n'aborde quasi et que genre quand on en parle les gens ils sont en mode le, -n -n -le. le vaginisme. Eh bien, il se passe quoi quand on souffre de vaginisme Eh bien, putain, est dur, à... ce mot est trop dur à dire déjà de base. Le vaginisme. Eh bien, ça passe pas, ça bloque, ça fait mal, vous vous sentez coupable, vous déprimez, vous avez l'impression d'être une grosse merde. Mais sache que tu n'es pas une merde et ça, ne l'oublie pas. Et il y a certaines personnes, quand on parle de vaginisme, ils te sortent « Non, mais c'est parce que le mec, il s'y prend mal, ou la fille, elle s'y prend mal, parce qu'il y a un problème, ils sont pas... <rires> » Et les gars Juste je souffre pas de vaginisme Vous voyez Vous se dites toujours que j'ai tous les problèmes du monde Eh bien mon vagin se porte très bien Voilà Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien quand on va avoir un rapport Eh bien on stresse Donc ça bloque Et comme ça bloque ça fait mal Du coup on stresse encore plus Du coup ça bloque encore plus Du coup ça fait encore plus mal Et ça entraîne un cercle vicieux Jusqu'à qu'on ait même plus envie de tenter d'avoir un rapport sexuel Tellement que ça devient douloureux et horrible mentalement Vraiment c'est surtout mentalement Enfin ça bloque Mais pourquoi ça bloque Eh bien parce que votre périnée Eh bien il devient dur comme du béton ça devient la muraille de Chine Et impossible d'y passer Il y en a qui galèrent même à mettre des doigts Il y en a qui galèrent même à mettre des tampons Et il y en a qui galèrent à... Bon voilà, ça devient compliqué en fait Quand vous approchez quelque chose de cet endroit là Il se ferme comme un coquillage Et impossible de pouvoir passer Madame, c'est quoi le pays eh bien, c'est un ensemble musculaire, le périnée, qui s'étend du pubis jusqu'au coccyx. Pour faire simple, ce sont les muscles qui retiennent tous vos organes du petit bassin. Et le petit bassin, c'est quoi Eh bien, c'est tout ce qui est anus et organes génitaux. Donc c'est ce muscle qui permet que tout ça, bah, euh, ça porte du cas. Oui, oui, tu as très bien compris. Entre tes jambes, il y a ton anus et tes organes génitaux qui font bronzette sur un petit hamac qu'on appelle donc le périnée. Et oui, le périnée sert aussi à ne pas se faire pipi dessus. Le périnée peut aussi être très important dans votre vie sexuelle vous pouvez le muscler etc avec la masturbation avec des jouets sexuels avec ça en faisant de la muscu du périnée quoi mais là entre vous et moi vaut mieux demander à juju fit 4 parce que moi je suis pas hyper calée en muscu tout ça pour vous dire que si jamais ça ne passe pas si jamais ça bloque si jamais il y a quoi que ce soit il ne faut pas culpabiliser et se sentir mal il faut juste accepter aller en parler à quelqu'un aller voir un gynécologue mais essayer de débloquer la situation ce n'est pas une honte ce n'est pas un complexe à avoir il faut vraiment penser à aller voir quelqu'un parce qu'en fait ils vont vous aider, enfin les spécialistes vous aident à faire de la rééducation de tout ça, même si tout se passe dans la tête, ils vont vous expliquer comment essayer de faire marcher tout ce petit monde qui n'a l'air de pas vouloir vous écouter Vraiment c'est très important d'en parler Et en toute sincérité, pour certains ça va très bien se passer Ils vont réussir à se décoincer, réussir à débloquer tout ça Pour d'autres ça va être très compliqué d'avoir des rapports Pour beaucoup d'années et des fois pour toute la vie entière Parce que quand ça passe pas, ça passe pas Et quand on n'arrive vraiment pas à enlever ce blocage Et eh bien ça ne sert à rien Ça peut être pour tout et pour n'importe quoi Ça peut être parce que bah, vous avez eu un, un viol Parce que vous avez été forcé Parce que quelqu'un s'y est mal pris Parce que vous avez peur Parce que chez vous la sexualité c'est très tabou et que vous n'avez jamais osé en parler, parce qu'on vous a tellement dit qu'une fille plus vierge était sale, que d'un coup c'est rentré comme une montagne dans votre tête, et du coup, ben, ça a germé. Quand une idée germe en tête, et eh bien ça peut bloquer tout votre corps, et c'est ce qui se passe avec le vaginisme. Après, les hommes dans tout ça, parce que oui, quand on a un rapport sexuel, logiquement, il y a deux personnes, ou plus de deux, si vous avez envie, ou si vous êtes d'humeur festive, mais it's not my business eh bien il faut en parler à son partenaire, il faut le prévenir parce que peut-être que vous allez essayer de le guider, vous allez essayer de discuter vous allez être complice etc. Peut-être ça va vous aider à moins stresser, à moins culpabiliser il faut vraiment en parler à la personne parce que euh, pour le peu qu'il vous fasse encore plus mal et que ça bloque encore plus le truc parlez-en à votre partenaire. Des fois c'est juste parce que euh, vous n'arrivez pas à prendre les devants des fois il faut le laisser prendre les devants mais il faut toujours réussir à dire stop à dire non, à dire je ne suis pas prête ou à dire j'ai mal ou à dire quelque chose. Si vous avez mal vous dites stop, ne vous forcez pas. Le plus important pour moi dans un rapport sexuel, dans un premier rapport sexuel etc c'est surtout de très bien connaître son corps. Alors oui euh, la masturbation c'est important même si pour certains le mot masturbation ça rime avec Satan et bien votre vie sexuelle maintenant ou votre vie sexuelle future, autant les filles que les garçons, bien la masturbation reste très importante pour avoir une vie sexuelle épanouie. Ah oui, et surtout pensez à prendre un lubrifiant pour vos premières fois, même pour vos fois d'après, parce qu'on a l'impression, ouais, on a pris les préservatifs, le lubrifiant c'est pour les mecs qui font des Y, les meufs qui font ci, qui font ça. Non, le lubrifiant surtout lors des premières fois, franchement, pas un truc à négliger c'est un truc à utiliser sans modération donc tout ça pour vous dire que euh, le vaginisme faut en parler faut aller voir quelqu'un faut essayer de débloquer la situation essayer de faire le maximum après il y a plein de personnes qui en souffrent et qui en parlent euh, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Climity Jane il me semble je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant donc voilà faut en parler faut essayer de débloquer la situation mais sinon globalement dans une première fois évidemment c'est comme la cuisine vous n'arrivez pas en cuisine vous faites pas une bête de forêt noire hein. vous commencez par des crêpes basiques puis après vous montez les échelons, et eh bien la sexualité c'est comme la cuisine, ça s'apprend petit à petit en discutant, en essayant des choses et en apprenant. À dire oui, à dire non. C'est tout pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à, me, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et c'est tout parce que le reste, je m'en bats les couilles. Et euh, sur ma chaîne Poche Chou et aussi euh, lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire. Euh, Dites-moi si euh, votre animal de compagnie, il a bien mangé à midi. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les, de toutes les mentions pubs de la fin. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. On va parler de... Vous verrez vendredi. Yeah. 360 in the contract. Never that. I just take the contact. I bring it back. I'm running on the fast.